C'est mon guide de chemin. Et c'est génial, quoi. C'est un rayon de soleil le matin. Euh, moi, j'adore. Et ça m'a fait du bien. J'étais pas bien à ce moment-là. Gratitude infinie. Ça, c'est top. C'est ma petite pulle d'oxygène. C'est plein de bon sens. C'est juste magnifique. Je crois pas moi-même. Et effectivement, bah, en fait, c'est efficace, quoi. Ça me paraissait vraiment... Euh... Je sais pas comment dire. J'ai appris à prendre soin de moi. Euh, on se sent confiant, on est, on est bien quoi. Mon entourage le ressent. C'est Des trucs à appliquer en fait pour moi. J'ai le cœur qui bat très très vite un peu en faisant cette vidéo. Je l'avoue, voilà, je n'ai pas honte, mais je le fais parce que je suis fière de moi. Maintenant, je m'apprécie. J'apprécie ma compagnie. Bah ça me rend fier en fait, tout simplement. J'adore sa simplicité. C'est juste énorme. D'un coup, de pof, on se dit tiens, bah ouais, tu vois, hop, Eric, il avait dit ça l'autre fois et tac, tac, et les choses surcoupent. Tu fais comment pour faire ça Tu as besoin d'utiliser ta volonté, tu as besoin de te conditionner, tu as besoin de te forcer C'est quoi euh... bah, C'est là-dessus que justement a, a, a lieu le, le plus de ta formation. C'est que les autres te voient sans véritablement mettre de mots dessus et sans expliquer pourquoi. Ils voient une sorte de changement en toi, dans les directions mmh. que tu prends. Et c'est vrai que ça inspire, ouais. Et une qu'on y est, ça roule, voilà, tout simplement. Euh, je suis encore impressionnée et euh, je, je me repasse les images euh, euh, de ces trois ou quatre derniers jours et je me dis, mais c'est euh, incroyable. Et là, je suis super, euh, euh, super content de voir là, le groupe. Je suis très contente d'en faire partie, je me sens plus seule. Je... Et d'ailleurs, dans les gens avec qui on échange là-dessus, ils sont tous euh, positivement euh, épatés, quoi. Mmh. Et puis, bah ça marche. Sa formation, j'y croyais sans y croire. Et j'ai régulé une grosse partie de mes émotions. Donc, celle-là, elle est pour vous. Moi, je m'appelle Eric Goyer. J'enseigne la liberté émotionnelle. C'est des choses, moi, que j'applique, que j'ai découvert euh, avec les années de pratique. Et donc, je pense que ça peut peut-être te rendre service. Du moins, ça rend service à des personnes que j'accompagne, que je coach. Prends un crayon, un carnet, pour noter deux, trois trucs qui vont te parler dans ce que je partage. Teste-toi Qu'est-ce que ça a donné pour toi Et tu seras certainement surpris de voir que derrière chaque problème, en fait, ça dépend tout comment on le regarde, mais derrière chaque problème, si tu le fais comme je te le dis là, tu verras, il y a une, voire même des opportunités en chaîne qui peuvent se succéder grâce à ce problème. Pour regarder dans le lien que je mets ici sous la vidéo, tu verras que ça t'amène vers d'autres contenus que tu peux utiliser, appliquer. C'était Eric, salut